Yacine Yacine, t'as quel âge Yacine 7 ans 7 ans Dis-moi Yacine, c'est quoi pour toi un papa C'est un monsieur C'est un monsieur Oui Et qu'est-ce que ça sent un papa Une odeur Un... je tu sais Tu sais pas <rire>